qu'on apprend tous et toutes de la même manière Eduki Podcast. Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de Des Profs Réagissent à. Aujourd'hui on va discuter neurosciences avec Carole Gabar et Séverine Merlin. Bonjour à toutes les deux et merci d'être avec nous. Bonjour. Bonjour, on a la chance d'être en compagnie de Pline, Pline et Bonjour tout le monde Dans cet épisode, on va réagir à l'interview qu'on a postée sur cette même chaîne il y a deux semaines. On a interviewé le neuroscientifique Gaël Minguy à propos, comme toujours, d'apprentissage. Et pour cette réaction, on a donc le plaisir d'accueillir Séverine et Carole, une fois de plus, deux enseignantes aux multiples casquettes. Donc en effet, Carole, en plus d'être enseignante avec des CM1-CM2 en Vendée, cette année vous êtes aussi directrice de l'école et vous avez participé à un diplôme universitaire mêlant neurosciences et apprentissage. Et en plus de ça, vous participez activement à un groupe de profs-chercheurs qui partagent des défis, des actions et des retours d'expérience face à la situation actuelle. Tout à fait. Séverine, vous n'avez pas non plus le temps de vous ennuyer. Avec plus de 20 années d'expérience dans le premier degré, ça fait 6 ans que vous êtes conseillère pédagogique en Gironde. Vous travaillez avec la fondation La Main à la Patte et vous donnez des formations incluant les sciences cognitives. Mais vous avez aussi porté un projet Cardi sur ces thématiques qui vient d'être récompensé d'un prix Chercheur en acte. Alors merci à toutes les deux de prendre du temps supplémentaire pour être avec nous. Et je vais laisser Agnès vous poser une première question. Alors on avait terminé l'épisode précédent avec une question, on va dire, brûlante. Est-ce que la taille du cerveau, ça compte pour mieux apprendre Ça paraît peut-être un peu stupide, mais euh, voilà, je vous pose la question quand même. Est-ce que vous pensez que la taille, ça compte Et est-ce que vous mesurez la taille du cerveau de chacun de vos élèves à la rentrée Alors moi, je n'espère pas parce que comme je suis petite, il vaut mieux pas. Que ce soit lié à la taille de mon cerveau. <rire> Et non, je ne le pense pas. Pareil, je ne crois pas du tout que ce soit dû à l'attaque du cerveau au niveau de l'apprentissage. Eh bien bon, ben voilà, évidemment c'est la bonne réponse puisque non, ça ne change pas grand chose. Mais c'est quand même une question complexe, donc on vous propose, euh, enfin on vous conseille, on vous recommande la chaîne d'Homo Fabulous qui fait une vidéo sur le sujet. On mettra euh, la vidéo en lien ainsi que toutes les autres références en description. Bon, et sinon, globalement, on peut passer à des questions un petit peu plus sérieuses et complexes. Bah déjà, qu'est-ce que vous avez pensé de l'interview Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont surpris Moi, j'ai trouvé l'interview très claire et euh, vraiment ouais, très, très, euh, très claire au niveau de, de ce qu'il pouvait dire. Bon, euh, en tant qu'enseignant, on s'y retrouvait. les termes n'étaient pas compliqués et, et le, le sujet était bien traité. Elle était claire et je, même, je compléterais avec complète parce qu'il y avait à la fois une entrée, euh, le métier de scientifique et donc le métier de neuroscientifique avec toute sa diversité. Et puis il y avait un lien avec euh, l effectivement l'apprentissage. Et alors là, on était aussi bien chez les humains que chez les bactéries. Donc euh, c'est pour ça que ça, c'était vraiment très large. Merci, ça fait vraiment plaisir. On va directement passer à la question suivante, du coup, qui est en lien. Je me demandais, est-ce que vous pensez que avoir des connaissances sur l'apprentissage du point de vue biologique, ça peut être utile dans la classe Alors, moi je dirais que c'est essentiel, sinon on n'essaierait ne, on pas de mener des formations sciences cognitives en mêlant euh, dans les formations des enseignants, la didactique, la pédagogie, mais aussi les nouvelles connaissances liées à la cognition et au fonctionnement du, du cerveau. Et euh, par euh, pour avoir essayé des choses en classe aussi, parce que je suis conseillère pédagogique, mais j'ai la chance d'avoir des enseignants qui m'ouvrent leurs portes facilement. Donc j'ai pu euh, mener des, des interventions ou co-intervenir dans les classes avec des enseignants. Ça passionne les élèves. Et on voit que ça change aussi leur rapport à eux-mêmes. C'est-à-dire, euh, ils passent d'une intelligence qui était peut-être figée à « je ne suis pas bon en maths parce que mon papa n'est pas bon en maths », par exemple, à « mais comment ça fonctionne, en fait, dans ma tête ?» et, et, et du coup, ils essaient de porter un regard sur eux-mêmes. Et ça, c'est vraiment intéressant. Je rejoins complètement la réponse. C'est vrai que des fois, les enfants peuvent penser que dès leur naissance, tout est, tout est déjà écrit dans leur cerveau. Et le fait qu'on aille un petit peu chercher, leur faire apprendre, leur faire comprendre comment ça fonctionne. Donc forcément, nous, en tant qu'enseignants, de le savoir avant, ça permet vraiment de, bah de faire un peu souffler les enfants pour qu'ils comprennent qu'en fait, non, rien n'est perdu. Ils ont toute la vie pour apprendre et, et ça, c'est grâce à leur cerveau et le fait d'apprendre comment ça fonctionne. Et ça change tout. Donc c'est vraiment essentiel d'essayer de, de comprendre parce que c'est très complexe le cerveau et... Et bien évidemment, on ne sait pas tout encore aujourd'hui, mais d'essayer de comprendre comment ça fonctionne, je trouve que c'est quand même une des clés importantes pour que les enfants progressent en confiance. Et du point de vue de l'enseignant, c'est intéressant aussi, parce que ça permet de déconstruire certains mythes qui ont la la, la vie dure, qui existent encore, voire parfois en formation, hein, des neuromythes qui sont euh, véhiculés euh, depuis très longtemps et qu'on a du mal à, à enlever, en fait. Et euh, ça permet aussi d'essayer de comprendre certaines erreurs des élèves. Donc, euh, dans le podcast, justement, on avait le... on, on a parlé d'oubli et de, de choses qui ne s'oubliaient pas. Ben euh, essayer de comprendre pourquoi certaines erreurs sont euh, un petit peu résistantes à l'apprentissage. Ben Ça, on a on a des billes grâce aux sciences cognitives et, et aux neurosciences. Est-ce que vous auriez des exemples de neuromythes qui ont la peau dure Que vous rencontrez en formation avec des profs, etc. Oh, le, le neuromythe le plus... Enfin, que moi j'estime être le plus véhiculé parce que je, on le rencontre, hein. c'est euh, le neuromythe de l'élève est soit visuel, soit auditif, soit kinesthésique. Et plus on monte dans le, le niveau des classes, c'est-à-dire second degré, lycée, plus c'est prégnant en fait. Alors que c'est un peu moins présent chez, chez les élémentaires, mais quand même ça le ça l'est. Hein. Ça, je pense, c'est le neuromythe le, le plus véhiculé. Le fait qu'on n'ait pas une mémoire visuelle. Ça, c'est vraiment important de l'aborder. Il faut, on retient de plein de façons différentes et en faisant plein de chemins euh, neuronaux différents. Après, un autre neuromique qui existe, c'est le, le le côté cerveau droit, cerveau gauche. Et ce qu'on rencontre assez souvent dans les classes, c'est euh, c'est un surdoué, donc il a, il fonctionne avec plutôt le cerveau droit. Et ça, c'est de la même façon leur dire, mais d'où ça vient euh, Quelle lecture tu as eu euh, C'est pour ça qu'on a essayé dans nos formations d'intégrer toujours un neuromythe. Chaque formation débute par un neuromythe, en fait. Quand on a des formations mémoire, attention au raisonnement, on essaie d'avoir cette entrée-là. Parce que euh, ça, ce sont des choses qui ont la peau dure. Puis actuellement, il ben, y a tout le débat autour des écrans. Donc euh, les écrans sont soit très mauvais, soit vraiment très intéressants. Mais... Tout n'est pas gris ou, ou enfin, tout n'est pas blanc et noir, et, et c'est là que c'est intéressant de lever ces, ces infos-là, enfin, en tout cas, ces questions-là, pour apporter des vraies connaissances liées à la science. Et j'ai une question un peu naïve par rapport à ça. Euh, quel impact ça a, les neuromythes, sur la façon d'enseigner Parce qu'on pourrait se dire, c'est pas si grave finalement de penser que les élèves apprennent de telle ou telle façon. La première chose que je dirais, c'est la perte de temps. Et quand on veut être efficace et quand on est enseignant, on essaie de ne pas perdre de temps. C'est-à-dire le temps doit être optimisé pour qu'il soit euh, tout le temps utilisé pour l'apprentissage. Mais c'est pas très grave en soi une perte de temps quand même. On va pas « abîmer » les élèves. Par contre, c'est plus gênant si on donne une stratégie qui n'est pas opérante. Et le fait par exemple de dire à un élève « regarde bien ce nouveau mot, photographie-le », ça n'outille pas l'élève qui ne photographie rien. Il va le retenir quelques microsecondes, quelques secondes, mais le soir même, il s'en rappellera pas de ce nouveau mot. Si on ne donne pas des stratégies sur les, les éléments précis dans ce mot sur lesquels il faut porter son attention, on ne va pas l'outiller. Et donc, quand on pense qu'on a une mémoire visuelle et qu'il suffit de photographier un mot, on n'aide pas les élèves. Et là, il y a une perte de temps qui n'est pas si grave que ça, mais par contre, on n'a pas outillé l'élève. Et là, c'est plus gênant. Je rajouterais même que du coup, on, on cloisonne l'élève, finalement. C'est pareil pour les intelligences multiples. C'est un peu à la mode et on dit tel élève a telle intelligence, euh, trois principales, et, et, euh, et voilà, et on va travailler ces intelligences pour qu'il apprenne. Oui, mais le but, c'est aussi de développer justement celle qu'il a un petit peu moins. Et on essaye, enfin, beaucoup d'enseignants, parce qu'ils ont se remis en tête, essayent de, de trouver des apprentissages. Et donc, comme euh, vous le disiez, Séverine, ça fait perdre un petit peu de temps. Mais c'est surtout que l'élève apprend que comme ça et ne développe pas le reste. Et c'est ça aussi, je trouve que c'est un petit peu embêtant de mettre dans une case, de dire « toi, tu es seulement visuel et tu ne peux pas développer le reste. » Alors qu'au contraire, l'enseignement peut être là pour aider à développer. Et du coup, pour bien comprendre, le, les intelligences multiples, vous rangez ça aussi dans, dans les neuromythes moi, j'aurais tendance à dire oui, même si c'est vraiment un très bon outil. J'ai la première à l'utiliser en classe. C'est vraiment un super outil, mais en mettant une vigilance, attention à justement pas cloisonner l'élève. Donc, c'est une sorte de neuromythe si on va un peu trop dans l'extrême et qu'on n'essaye pas de, de s'ouvrir à cet outil. C'est vraiment un vaste débat qui a encore lieu, hein, parce que euh, dans un neuromythe, il y a toujours un départ qui est juste mais qui ensuite a été soit simplifié à l'extrême, soit on a su, par l'avancée de la science, que non, on se trompait. Et dans les intelligences multiples, il y a un, un superbe article sur la, la fondation « La main à la pâte », justement, qui, fait, qui, qui, qui trie un petit peu ce qui relève de quelque chose qui peut nous interroger en tant que scientifiques, de l'exploitation qu'on peut en faire dans les classes, et on sait que l'exploitation qu'on va en faire dans les classes, c'est souvent peu efficace, voire pas efficace. Donc ça va pas être le vrai chemin, et c'est là-dedans qu'il y a un neuromythe. C'est le fait d'utiliser une information scientifique, de préférence, et d'en tirer une, une, une, on va dire une appropriation et une mise en œuvre dans une classe, alors qu'en fait, ça ne marche pas. Ouais, super, merci pour ces explications très claires. Et je vous propose de changer un petit peu et de, de sortir peut-être des neuromythes, ou pas, nous, vous allez peut-être nous le dire. Je voulais savoir, donc avec, euh, avec Gail Mingui dans le podcast, on mentionnait l'idée de l'addiction au plaisir et de faire jouer un circuit de la récompense. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui a un impact sur euh, des pratiques enseignantes euh, Est-ce que les neurosciences ont apporté quelque chose ou finalement ça a juste validé des, des savoirs euh, qui étaient déjà... Euh, connu par les enseignants Je pense qu'on utilise beaucoup aussi en classe ces outils justement un petit peu de récompenser l'élève donc c'est quelque chose qu'on peut savoir après les neurosciences viennent un petit peu valider maintenant c'est pareil, moi j'ai mis un petit peu une réserve face à ça parce qu'on met un peu trop justement l'élève à récompenser et, et lui il peut penser que faire un effort c'est égal toujours à une récompense alors oui c'est bien pour son cerveau parce qu'il fonctionne un petit peu comme ça mais je suis pas sûre que ce soit toujours aider l'élève. Là, je je je ne sais pas. Je ça c'est quelque chose qui me questionne beaucoup. Ce système de récompense et comment faire justement pour. Euh... Ben on sait qu'il existe, mais comment faire pour pas que ça aille trop de dans l'autre sens. L'idéal, effectivement, ça serait que la tâche elle-même soit le système de récompense, c'est-à-dire que la la motivation de la tâche intrinsèque soit suffisante. Et ça marche pas. Toujours comme ça, on le sait. C'est pour ça que, par exemple, je crois que c'est André Tricot qui parle d'apprentissage primaire et d'apprentissage secondaire. Et dans les apprentissages primaires, c'est par exemple le fait d'apprendre sa, sa langue maternelle. Il euh, n'y a pas beaucoup d'efforts. On le fait par imprégnation, par imitation. Alors que les apprentissages à l'école sont des apprentissages qui sont beaucoup plus complexes, qui servent pas tout de suite. Euh, on apprend des tâches scolaires pour les tâches scolaires, en gros, parce que quand on va à la boulangerie, on va pas faire une division tous les jours. Et, et l'idée, effectivement, c'est que ce circuit de la récompense, on, est, on va essayer de trouver des moyens pour l'activer. Par exemple, des situations ludiques, c'est une façon de, de, faire à, de faire fonctionner ce circuit de la récompense. Parce que le jeu, c'est quelque chose qui motive les élèves. Mais le risque, c'est qu'il n'en reste qu'au jeu, et que du coup, ce jeu-là, ce soit un vrai plaisir pour eux, mais qu'ensuite, ce soit pas réinvesti dans des situations complexes, comme par exemple un jeu qui porterait sur l'orthographe, où l'élève fait très attention à ce qu'il fait parce qu'il est dans le jeu, dans le but de gagner des points. Mais quand il va écrire une production d'écrit ou en situation de dictée, il va pas forcément réinvestir les, les compétences qu'il mobilisait dans le jeu. Alors que ce qu'on veut chercher, c'est développer ce plaisir d'apprendre et le plaisir de se ressentir comme un apprenant, Quelqu'un qui est en train de construire des choses qui vont lui servir après, mais en tout cas qui se rend compte que quand il rentre chez lui le soir, il n'est pas tout à fait le même que quand il est arrivé le matin à l'école. en fait. On va passer à une partie plus sur la pédagogie. Pour ça, on va écouter un extrait sur les nouveau nés et il y a des travaux tout à fait intéressants d'Alison Gopnik à l'université de Berkeley qui ont montré que les jeunes enfants avaient une capacité d'apprentissage et un développement de l'apprentissage qui était tout à fait comparable à la façon dont fonctionnent les chercheurs. C'est ce qu'on appelle « we are all born scientists, on est tous nés chercheurs ». Ça veut dire quoi Qu'est-ce que c'est un chercheur Un chercheur, c'est quelqu'un qui, dans son métier, va faire des observations, faire des hypothèses, faire des expériences pour tester ses hypothèses, analyser les données, éventuellement le publier pour que d'autres puissent l'analyser, et inviter les autres à reproduire l'expérience. Ben, c'est exactement ce que font euh, les petits-enfants, et c'est comme ça qu'ils apprennent. Dans toute la partie non-verbale, donc qui n'étaient pas considérées comme telles pendant, pendant des années, la façon qu'ils ont d'explorer leur environnement et de le déchiffrer pour apprendre fonctionne sur le principe de la méthode scientifique. Dans cet extrait, Gaël Mangui décrit des recherches qui sont faites donc, par Alison Gopnik de l'université de Berkeley sur euh, les bébés et qui soutient qu'ils auraient une démarche expérimentale. Alors moi j'étais intéressée d'avoir votre avis et de déconstruire peut-être cette... Euh... Cette information euh, qui me posait beaucoup de questions et qui me faisait rire aussi, parce que comme je, je l'avais dit à, à, à Pline, euh, allez, on, on, on, est, on est enfant et on est bébé avant d'être scientifique, donc on pourrait tout aussi bien dire que les scientifiques ont une démarche de bébé, mais de dire « all scientists are babies », ce serait sans doute euh, moins vendeur. Mais donc voilà, qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que euh, vous trouvez que cette analogie a du sens, ou qu'elle est plus attrayante qu'autre chose Et est-ce qu'en pratique, vous avez l'impression que les élèves agissent comme des chercheurs elle a complètement du sens. Si on est parent, on se rappelle de nos enfants qui jettent euh, les objets du haut de la chaise haute euh, 450 000 fois alors qu'on vient de dire que non, ça ne se fait pas. <rire> Mais parce qu'en fait, ils il testent cette hauteur et le fait que ça chute systématiquement. Et, et donc, euh, non, c'est tr très intéressant parce que euh, on peut faire aussi le parallèle avec l'enseignant dans sa classe qui conçoit ses, ses, ses séances. Et une fois qu'il est dans sa classe, il est en mode chercheur, c'est-à-dire il mesure l'écart entre ce qu'il avait prévu et ce qui se produit vraiment chez les élèves en observant et en réajustant. Ben, L'élève, il fait ça aussi. Il, il explore, il teste. Et du coup, j'ai trouvé vraiment intéressante cette partie de l'interview du chercheur parce que c'est tout le statut de l'erreur qui est interrogé et qui a été énormément remis euh, en question, justement, à la lueur des, des, des, des résultats des sciences cognitives et des neurosciences. Et ça rentrait humble, en fait, parce que c'est pas parce que l'élève ne donne pas à voir qu'il sait, qu'il ne sait pas. C'est qu'il est en construction et qu'il euh, bah, va falloir lui proposer d'autres situations, euh, des situations variées, des contextes variés, euh, la diversité, et on va à chaque fois mesurer l'effet que ça a chez lui. Et jusqu'au jour où on se rend compte qu'il bah, y a eu un déclic et que ça y est, tout est en train de se mettre en place. Et c'est là qu'on va consolider euh, à fond. Mais cette démarche de chercheur, euh, moi j'ai envie de dire qu'elle est valable en classe, mais elle est valable aussi pour l'enseignant. Ouais, je suis complètement d'accord. Euh, je crois que vraiment les élèves qui sont dans nos classes euh, ont, ont beaucoup de connaissances. Et le, le but justement de l'enseignant, le, c'est de voir ce qu'ils ont euh, comme connaissances et que celle-ci puisse être euh, améliorée, donc justement, le statut de l'erreur. Euh, pourquoi ils font des erreurs Parce qu'ils ont cette connaissance qui n'est peut-être pas juste par rapport à ce qu'on leur présente. Et ils font l'erreur, et c'est cette erreur qui permet de, de se corriger, et d'évoluer et d'apprendre. Et je crois que vraiment c'est par cette démarche de chercheur que les enfants font, font ça. Et, et je rejoins complètement l'idée que ça, ça rejoint l'erreur. C'est vraiment ce que les neurosciences mettent aujourd'hui en avant. L'erreur, c'est ça, en fait, c'est pas grave, au contraire. Je crois que c'est ce que les enseignants doivent dire à leurs élèves, c'est heureusement qu'ils se trompent, c'est parce qu'ils se trompent qu'ils sont dans cette démarche de chercheurs et qu'ils peuvent apprendre et évoluer. C'est heureusement qu'ils font des erreurs. Sinon, ça, quelque part, ça ne serait pas bon signe dans nos classes. Donc moi, je valide complètement cette idée, hein, vraiment, que les enfants sont vraiment des, des enfin, dans une démarche de chercheurs en classe. Ça, c'est pour moi, c'est presque sûr, ça, c'est sûr. Quand on est en maternelle, on peut vraiment mesurer cette... Euh, moi, j'ai enseigné deux ans en maternelle au tout début de ma carrière. Et on peut mesurer cette cette appétence des élèves à, à faire des essais. Quand les petits commencent à inventer des mots, mais qu'en fait, quand on regarde, les mots sont ils pas, sont pas faits de façon euh, incorrecte. C'est tout à fait grammaticalement correct quand ils disent que les enfants sont contents. Ben, C'est un imparfait pour eux parce qu'ils ont repéré qu'à l'imparfait, il y avait toujours ce et, ce, ce, ils étaient, ben, tout d'un coup, ils sont tés. et, ils sont présents, deviennent ils sont et, ou qu'ils disent je me déproche de la table, parce qu'on se rapproche de la table, ben, je me déproche de... Ils inventent des tas de mots et en fait, on se rend compte qu'ils font des expériences à partir de la langue qu'ils ont entendue, ils créent des mots à partir des préfixes et des suffixes, et ces mots, bon, ben, pas de chance, n'existent pas, mais ça montre bien qu'ils sont dans cette, dans cette idée de j'ai fait des observations et je vais utiliser ces observations pour en fabriquer quelque chose et je vais voir ce que ça donne, est-ce qu'on me comprend en tout cas Et c'est vraiment des, ces petites observations-là qui, qui rendent visible toute l'intelligence des enfants. Et d'ailleurs je trouve ça chouette en maternelle justement parce qu'on prend le temps aux, aux enfants de, de se tromper, de manipuler, de, et c'est ça qui les fait progresser. En maternelle, c est, c est, rien n'est grave en fait parce qu'ils sont petits et, et c'est le début de l'apprentissage et on prend le temps. Et à partir du CP, on a l'impression qu'il y a que, et un petit peu justement cette... Ce côté, ça y est, ça devient vraiment sérieux l'école et on n'a plus le droit à l'erreur. Et, et, et c'est là où, où tout change et même l'attitude des élèves change à ce moment-là où on voit du stress qui arrive, de la peur de se tromper. Avant, ça, quelque part, ça n'existe presque pas en maternelle. On voit très peu d'enfants qui ont peur ils sont justement dans la manipulation, dans la découverte et, et c'est super. Et c'est dommage qu'on ne prenne pas ce temps-là en, en élémentaire de, de manipuler, enfin, on, on le prend bien sûr, mais beaucoup moins parce que on a un programme et il faut faire ce fameux programme et le terminer, sinon c'est grave quelque part. Et, et c'est vraiment dommage parce que je pense que justement à partir du CP, on casse un petit peu cette démarche de chercheur qui est hyper importante pour que euh, l'enfant apprenne et on laisse moins la place à ça, on est obligé d'un peu plus guider et l'enfant a, a moins envie de se tromper. Et je crois que la maternelle, sur ça, est vraiment une chance parce qu'elle laisse la possibilité aux enfants de vraiment apprendre et d'évoluer. Bon, super. Et donc, par rapport à ce que vous avez dit, je pense que l'extrait suivant euh, va pouvoir être intéressant aussi en lien avec l'erreur, puisque c'est à propos de, du besoin de désapprendre pour pouvoir apprendre. Donc, je vais vous passer... Euh le deuxième extrait, et puis on va pouvoir continuer la discussion à partir de ça. De même, on sait que le... enfin, on sait, je sais pas si on sait, mais l'oubli est très important pour pouvoir apprendre. Ben, ne serait-ce qu'en tant que scientifique, si on était sûr qu'on apprenait systématiquement tout et qu'on ne jetait rien ou qu'on n'effaçait rien, on ne serait pas capable de progresser. Parce que les versions du savoir, la V1, la V2, la V3, euh, sont, sont très différentes. Et il faut bien apprendre à déconstruire, à désapprendre pour mieux apprendre. Dans le travail du cerveau pour apprendre, il y a un très gros travail de désapprentissage. Donc voilà l'extrait de, de l'interview sur l'importance de désapprendre finalement. Et on se demandait, ben, est-ce que c'est quelque chose que vous percevez en classe Est-ce que c'est un, un sentiment que vous avez Alors complètement, c'est un paradoxe l'oubli. Parce que quand on est enseignant, on lutte contre l'oubli. On ne veut pas que nos élèves oublient les conjugaisons qu'ils ont apprises, la table de multiplication. Euh, donc on essaie d'adopter une pédagogie de gestion de l'oubli, parce qu'on sait qu'ils vont oublier. Hein. Tout le monde oublie, ça c'est normal. Et en parallèle, on aimerait bien qu'ils oublient les mauvaises stratégies ou euh, les, les, tout ce qui n'était pas efficace ou leurs erreurs des tourneries ou, de, ou autres qui reviennent régulièrement, on voudrait qu'ils les oublient et puis finalement, ils les oublient pas. Il y a certaines erreurs qui ne s'oublient pas parce qu'elles sont tellement ancrées, on appelle ça des heuristiques, elles sont tellement présentes, que les élèves vont les convoquer systématiquement. Et donc, ce qu'on va plutôt leur apprendre, c'est ce que disait le chercheur, désapprendre, c'est-à-dire on va apprendre à l'élève à inhiber cette erreur-là pour choisir une stratégie plus efficace. Et effectivement, en formation on a une entrée euh, pour essayer de voir si euh, dans les stratégies qu'on propose aux élèves ou dans le langage qu'on utilise, on crée pas nous-mêmes des stratégies ou des, ou des erreurs qui vont être des erreurs récurrentes. Je vous donne un exemple, euh, multiplier par 10, c'est ajouter un zéro, mais 1,2 fois 10, ben, ça n'est pas égal à 1,20. Justement, ça, ça va être plus tard une erreur récurrente qui peut être créée dans les petites classes. Ouais, je vous rejoins complètement Séverine, c'est vrai que en sachant ça, après, en tant qu'enseignant, on fait, je pense, beaucoup plus attention à ce qu'on dit. Vraiment, les, les exemples que vous avez donnés euh, me parlent vraiment. Et, et c'est pareil, moi, j'avais je, je, beaucoup l'habitude de dire, euh, après, D, on met un S. Oui, c'est vrai, sauf que certaines fois, c'est pas vrai du tout. Et ça peut expliquer des erreurs, en fait, que les enfants font. Et, et ça permet, nous, en tant qu'enseignants, de comprendre aussi ces erreurs, parce qu'ils les pas comme il faudrait. Et en tout cas, comme euh, ce qui pourrait permettre pour eux d'apprendre. Et euh, donc, je crois que de savoir ça, ça peut permettre aussi de changer, nous, notre manière euh, d'enseigner et de pouvoir accompagner l'élève euh, vraiment au mieux pour qu'il euh, qu apprenne. Et c'est vrai aussi, cet oubli euh, peut être quelque chose de vraiment euh, important lorsqu'il n'arrive pas à retenir, euh, l'exemple des tables de multiplication, par exemple. Mais quand il n'y arrive pas, est comment est-ce qu'on fait et, et comment on peut aider l'élève à, à essayer quand même d'apprendre et de de progresser malgré cet oubli. Donc je, vraiment, je rejoins complètement. C'est tout à fait ça. Je me rappelle quand j'étais euh, moi-même au collège, en fin de collège, avoir un professeur de mathématiques nous dire systématiquement, attention, le carré d'un nombre est toujours un nombre positif. Mais vous verrez plus tard que ça marche pas forcément, il y a des nombres complexes. Et lui, carré égal moins un, il n'en a jamais parlé, mais il préparait en fait le fait de ne pas créer un heuristique. Je l'ai compris que dernièrement, il préparait le fait de nous dire, mais il faudra penser qu'il y, y a un autre cas. Et le fait de ne pas enfermer avec ces nombres, le, le carré d'un nombre est positif, bah permettait euh, que lorsqu'on a rencontré les nombres complexes après, pour d'abord ça a été une grande désillusion, c'était pas des nombres extraordinaires, <rire> c'était juste ça, les carré égale moins 1. Mais sinon. Ça a permis que ça passe mieux quand même, parce qu'on n'était pas en train de se dire « mais non, ça, ça colle plus avec ce que j'avais appris ». Et donc, euh, juste cette petite alerte-là, elle était essentielle. Mais voilà, ça, je l'ai compris que plus tard. Justement, je me demandais, bon, ça y répond un petit peu, mais comment on fait quand il n'y a pas justement une stratégie générale qui fonctionne tout le temps Et j'imagine qu'en euh, en français, enfin, la langue est tellement pleine d'exceptions… Euh, que forcément on va tomber sur des, des contre-exemples. Donc concrètement en classe, en tant qu'enseignant, euh, et pour vous, que, quelle est la meilleure façon de, de gérer ça Même s'il n'y a pas une règle générale, il y a toujours des grandes familles. C'est les catégories. Et la catégorisation, c'est vraiment un levier puissant pour la pour la mémorisation. On va apprendre des grandes familles. Et que, en gros, même s'il n'y a pas un cas général, il y a quand même une grande famille qui fonctionne assez facilement. Et par analogie, je pourrais toujours trouver quelque chose. Et puis après, on va apprendre les particularités, celles sur lesquelles on doit faire attention. Euh, mais, mais clairement, catégoriser, faire des familles, ça réduit l'empamnésique et ça permet quand même de construire des règles générales, parce qu'il en existe quand même. Et la langue a l'air d'être comme ça, très diverse, mais quand on regarde, il y a beaucoup de régularités. Et c'est plutôt sur ces régularités-là qu'on va porter son attention euh, et l'attention de l'élève. Et c'est ce qui lui permettra de, de se rendre compte que chaque fois que j'ai un « ment », par exemple, bah ça va, ça peut être effectivement des adverbes, euh, agréablement, gentiment, et que petit à petit, si je porte mon attention sur ces parties-là qu'on appelle les morphèmes des mots, bah je peux m'en fabriquer, et quand j'en rencontre des nouveaux, si j'identifie ces morphèmes, je peux trouver leur sens en regardant le, le reste du mot, en fait. Donc, il y a quand même des règles, à... et ça, ça repose sur la catégorisation, en fait. Rien à ajouter, Carole non, moi je, je serais partie peut-être sur une autre idée aussi de, de dédramatiser en fait pour l'enfant parce que c'est vrai que euh, des fois il se trompe et, euh, et en essayant de se mettre à sa place, de comprendre pourquoi il s'est trompé, déjà ça peut être à cause de nous en tant qu'enseignant parce que la consigne qu'on lui a donnée n'était pas tout à fait claire et je pense que de dédramatiser, de dire à l'enfant « ah oui mais non, mais en fait ce que tu as répondu c'est juste finalement par rapport à ce que j'étais demandé » Je comprends pourquoi tu as répondu comme ça. Ce n'est pas du tout parce qu'il y a un oubli ou, ou il y a une erreur. En fait, c'est juste que l'enseignant n'a pas guidé comme il fallait. Donc, je pense que ouais, dédramatiser, je pense que c'est aussi un outil qui peut permettre justement d'aider à, à, à ça, au fait que le cerveau puisse oublier aussi. Est-ce que vous pensez que c'est aussi lié à du stress Moi, j'en suis convaincue. <rire> je, je suis convaincue que si l'enfant n'est pas bien dans la classe... Arrive en étant stressé, euh, en ayant peur de se tromper et, et, et ou, euh, en n'ayant pas évacué les, les mauvaises. Les il n'y a pas de mauvaises émotions. Mais euh, en tout cas, l'émotion qui, qui gêne l'enfant hein, au, au moment où il est dans la classe, je suis convaincue que de toute façon, on aura beau euh, mettre toutes les stratégies en place pour qu'il apprenne. Il n'apprendra rien, ou quasiment rien. Je suis convaincue que pour apprendre, la première des choses, c'est avoir un climat serein dans la classe et que les enfants ne soient pas stressés par l'apprentissage, en tout cas. Je rejoins complètement ce que, ce que dit Carole. On a des élèves qui, justement, on sait, peuvent avoir cette idée qu'ils ne sont pas bons en maths, ils ne sont pas bons en français, et, et ça, ça les bloque complètement. Puis on a des élèves aussi qui, qui peuvent être issus de familles un peu éloignées de la culture scolaire et qui ne s'autorisent pas à apprendre parce que euh, ils se disent mais moi je ne peux pas savoir faire quelque chose que mes parents ne savent pas faire donc ça n'est pas possible. Donc euh, pour ça je suis complètement d'accord avec, euh, avec les propos que, que vient de tenir Carole. Alors au niveau de, de la mémoire, sur notre projet la on a un, un module de formation autour de la mémorisation et des outils pour soutenir la mémorisation. Et dans les stratégies qu'on propose, on a euh, la, la stratégie d'auto-interrogation ou d'interrogation entre élèves, et le fait de, de leur apprendre que se poser une question et y répondre, par oral, à l'écrit, à un copain, à soi-même, c'est une stratégie pour mémoriser, et c'est pas une stratégie pour s'évaluer. C'est vraiment un travail de mémorisation. Et la deuxième entrée qu'on a, c'est le fait de travailler sur le temps, c'est-à-dire on va espacer progressivement ces, ces moments d'évocation, où, euh, on de, on où on va demander à l'élève de. On va interroger l'élève ou on va demander à l'élève de s'interroger. Par exemple, on a. Euh euh, des enseignants qui ont des propositions, euh, qui, qui, qui mènent des petites expériences comme ça dans leur classe et qui ont des propositions basées sur euh, la l'expérience des boîtes de Leitner. C'est une expérience, je crois que c'est de la psychologie cognitive, où on, où on fait un test avec, euh, avec euh, des boîtes. Il y a des boîtes qui sont réactivées plus que d'autres. Et donc, à chaque fois qu'on réussit à répondre à une question, la carte passe dans une boîte qui va être réactivée moins que celle sur laquelle on, on était en train de s'entraîner. Donc on peut avoir des cartes euh, dans des boîtes où on réactive tous les jours, et puis une boîte où on va réactiver qu'une fois par semaine, puis une boîte une fois par quinzaine. Donc on a des enseignants qui, euh, qui ont ce qu'on appelle le, le jeu des enveloppes gagnantes. Euh, C'est par exemple euh, des... alors ils ont euh, euh, trois enveloppes de trois couleurs différentes. Chaque jour de la semaine a une couleur, donc par exemple le lundi, euh, c'est la couleur verte Et puis tous les jours c'est la couleur bleue Et euh, le vendredi une fois par quinzaine C'est la couleur jaune Et donc ben, le lundi il y a L'élève prend son enveloppe bleue Parce que c'est l'enveloppe qu'on réactive tous les jours Mais il prend aussi son enveloppe euh, verte Parce que c'est celle qui est réactivée une fois par semaine Et il va s'interroger ou interroger un copain Et s'il se trompe la carte va repasser dans l'enveloppe qu'on va utiliser tous les jours, parce que si on ne s'est trompé, c'est qu'on a besoin de revoir cette notion-là, et donc de se réinterroger. Voilà, il y a ce, ce style de stratégie, mais c'est vrai que quand on passe au collège, les élèves savent peu qu'il faut s'interroger, et ils ont tendance à faire l'affiche. L'affiche, c'est le, le sacro-saint cours réécrit en tout petit, sur une, euh, sur une feuille plutôt épaisse, type bristol, de couleur, parce que c'est mieux. <rire> mais en fait... Si c'est juste de la copie, ça fonctionne pas davantage. Les élèves qui, sont, qui, qui tirent un peu leur épingle du jeu, c'est ceux qui réussissent à reformuler, à avoir compris qu'il y avait un plan avec une cohérence dans, dans le propos. Et, et là, oui, ça devient un vrai outil. Et c'est parce qu'ils se, en fait, en reformulant, c'est parce qu'ils se sont appropriés les concepts qui sont en capacité, s'ils s'interrogeaient, de répondre à la question. Merci beaucoup. Je vais juste rebondir rapidement. Donc, c'était ultra riche. Par rapport aux boîtes de Leitner, euh, je voudrais recommander à nos auditeurs et auditrices l'excellente histoire interactive de Nikki Case, qui permet de comprendre le concept de répétition espacée avec justement les flashcards et les, les boîtes de Leitner de manière super claire et ludique. Donc euh, comme d'habitude, on mettra le lien dans la description. Alors on va passer du côté des stratégies. Alors comment est-ce que vous faites pour maximiser l'engagement des élèves dans leur apprentissage moi, je trouvais que les élèves, ils s'ennuyaient beaucoup, par exemple, en histoire, géographie, sciences, C'est vraiment des matières où, où l'enseignant parle beaucoup, finalement. Alors, peut-être un peu moins science, parce qu'il y a quand même euh, de la manipulation. Et, euh, et je sais que moi, l'outil que j'utilise, c'est de mettre vraiment les, les élèves acteurs. Euh, on leur donne les supports. Et après, donc, ils lisent les différents textes, les différentes images. Et bien sûr, l'enseignant reste là pour les guider, les aider à, à, à apprendre. Mais c'est eux qui construisent tout un exposé autour de ce thème. Donc moi, je suis avec des CM1, CM2, donc c'est vrai que le, le public est un peu plus grand, donc ça s'y prête un peu plus. Mais le fait de faire ça, l'élève s'ennuie beaucoup moins parce qu'en fait, il est vraiment acteur de l'apprentissage. Il n'est pas juste là pour écouter l'enseignant, il est là pour essayer de, de tirer au mieux les informations qu'on lui donne et de les comprendre et de pouvoir après les restituer à ses camarades. Parce qu'il y, y a aussi, par exemple, un travail de groupe qui existe où où des élèves vont être sur un même texte. Donc, quatre élèves vont apprendre le même texte. Et euh, dans ce groupe A, on va enlever les élèves et chaque élève du groupe A va expliquer au groupe, a le le groupe B, par exemple, le texte qu'ils ont lu, au groupe C, etc. Je ne sais pas si je suis très claire dans mes explications. Et donc, euh, ça permet en fait à l'élève d'être vraiment acteur de, parce que derrière, il doit restituer ce qu'il a lu ou ce qu'il a compris. Donc, je crois pour essayer, en tout cas, de, que l'enfant ne s'ennuie pas, une des clés, c'est vraiment de le mettre acteur de l'apprentissage. C'est la même chose pour les dictées, les corrections de dictées, mais qu'est-ce que l'élève s'ennuie? Parce qu'il y met pas du sens, parce que pour lui, déjà, l'orthographe, c'est compliqué. Donc, beaucoup d'élèves s'ennuient lors de cette correction et je crois, en fait, que l'une des solutions, c'est vraiment de dire, l'enseignant s'efface un petit peu. L'enseignant n'est plus là pour euh, cracher, entre guillemets, le savoir, mais vraiment là pour guider l'enfant. Et à partir de là, quand l'enfant est acteur, en tout cas, moi, je trouve que l'enfant s'ennuie beaucoup moins et apprend beaucoup mieux. Parce que c'est certain, un élève qui s'ennuie en classe n'apprend pas du tout. Je vous rejoins, Carole, parce que euh, ça rejoint aussi, euh, il me semble, les, les travaux de deux chercheuses, si on dit chercheuses, je ne sais pas, qui s'appellent Kai et Wally, que André Tricot cite souvent, et qui ont montré qu'en fait, euh, le degré d'engagement dans la tâche qui qui permet vraiment de mémoriser et de d'être actif euh, au sens cognitif du, du terme, c'est euh, les niveaux 3 et 4 qui sont les, des niveaux où on produit. Le niveau 3, c'est l'élève produit une information, et euh, le niveau 4, c'est l'élève produit une information en coopérant avec les autres. Et c'est exactement ce que vous venez de décrire. Et clairement, lorsqu'on fait produire aux élèves, ils sont forcément engagés dans la tâche. Alors, tout le... Tout le côté artisan de l'enseignant, c'est d'amener l'élève à avoir envie d'eux. Et on voit que c'est la caisse à outils de l'enseignant, elle est ultra diverse et donc ultra complexe. C'est pour ça aussi que le chercheur dit, je crois en début de podcast, que c'est très difficile les sciences cognitives et que c'est pas magique et que, et que ça n'a pas été quelque chose, enfin un bouleversement exceptionnel, ça a juste validé des théories. Moi, je dirais quand même que ça a permis d'en enlever certaines. Hein. Tous les neuromites en vigueur, ça permet quand même d'éclairer différemment. Mais effectivement, ce n'est pas magique parce que euh, la situation de classe, c'est une situation où y a, il se passe tellement de choses. Et même en tant qu'enseignant, on est euh, nous-mêmes soumis à toutes ces forces-là d'être en surcharge cognitive, en surcharge attentionnelle, en fatigue perpétuelle. Donc euh, non, ça ne marchera pas comme ça. Je rejoins complètement. C'est vrai qu'avec les neurosciences, on, on, aurait, on pourrait espérer... Que euh, on nous donne une méthode, le cerveau ça fonctionne comme ça et donc il faut faire comme ça en classe et l'élève apprendra forcément et sera forcément motivé. Mais en effet, c'est vraiment beaucoup plus complexe que ça et, et d'un côté aussi tant mieux. C'est ça qui rend aussi le métier d'enseignant intéressant d'essayer de de réinventer tous les jours en fait des méthodes pour que pour que chaque élève qui est différent s'y retrouve. C'est pour ça que dans les sciences cognitives et les neurosciences, parce que les, unes, enfin les dernières font partie des premières, euh, ça peut permettre que l'enseignant soit davantage éclairé pour faire ses choix en conscience. Donc, je sais que telle stratégie ne peut pas fonctionner parce qu'on a montré que, actuellement, l'état de la science dit que, à ce moment-là, je n'utilise pas. Donc, par exemple... Euh, si on revient à la mémoire visuelle de l'élève qui fonctionnerait bien davantage, voilà, on photographie les mots, et puis c'est réglé, et puis voilà. Euh, donc, en fait, l'enseignant c'est lui qui va créer ses propres outils. Mais pour les créer, il a besoin de l'apport de la science. Et ce dialogue entre les neurosciences... La pédagogie, la didactique, il est essentiel. Et cette, cet aller-retour qu'il y a entre la classe, ce que j'y mène, ce que je fais et ce que j'en observe, et ce que je peux en renvoyer aux scientifiques qui travaillent, donc pas que les neuroscientifiques, mais aussi les psychologues, cognitivistes, etc. C'est tout ce dialogue entre tous ces domaines-là qui permet de faire avancer euh, le, le, la cognition et le savoir de comment mon élève, mes élèves apprennent. Parce qu'il y a tellement de façons d'apprendre. — Extraordinaire. Je pense qu'on pourra reprendre cette phrase, la mettre au début du podcast, et ça résumera super bien. Et c'est super. Bah, c'est ce qu'on essaie de faire aussi avec ce podcast, justement, de mettre en dialogue les différentes disciplines de recherche et les pratiques pédagogiques des enseignants et des enseignantes. Donc c'est parfait si, si ça vous semble faire sens. Je vais juste faire une, une petite mention sur euh, par rapport à quelque chose que vous avez dit. Donc, par rapport à ce que vous évoquiez sur les niveaux d'engagement et le fait de faire produire les élèves, justement pour les auditeurs et les auditrices qui nous écouteront euh, après septembre 2020, il y aura a priori sur la chaîne YouTube EduKey une vidéo qui est dédiée aux travaux de ces chercheuses sur le modèle ICAP. Et donc, pour ceux et celles qui veulent en savoir plus, ce sera très bientôt disponible. Bon, ben je pense qu'on arrive quand même tout doucement à la fin de l'émission. Donc, euh, peut-être avant de terminer, comme mot de la fin, est-ce que vous auriez, euh, Carole et Séverine, un ou plusieurs conseils euh, à donner Ça peut être une lecture aussi à suggérer, en lien avec cette thématique des neurosciences, à partager à nos auditeurs que ce soit des enseignants, des chercheurs, des élèves, des parents, etc. Moi je conseillerais le petit livre d'Olivier Houdet autour de Apprendre c'est résister parce que si on n'est pas enseignant, si on est parent, peu importe son niveau, il est vraiment très accessible, il est court, mais il y a l'essentiel. Et euh, pour moi, c'est un incontournable pour comprendre les erreurs des élèves qui sont euh, résistantes aux apprentissages et qui finalement sont pas vraiment des erreurs, sont vraiment euh, plutôt des photographies de la pensée de, de l'enfant, l'état de la pensée de l'enfant. Moi, le conseil que je enfin, que je donnerais en tout cas, c'est euh, peut-être de se dire qu'il faut prendre le temps. En fait, un enfant a le temps d'apprendre. On l'a dit, les neurosciences le disent aussi. Hein, chaque enfant a son propre cerveau. On n'a pas de cerveau identiques, et donc euh, on essaye dans les classes de faire apprendre la même chose en même temps aux enfants. Et en fait, je crois que c'est pas ça la bonne stratégie. Et, et le mieux, je, je pense en tout cas moi de ce que je peux retenir des neurosciences, pour les avoir un petit peu étudiées pendant deux ans, c'est euh, il faut prendre le temps pour bien faire les choses, pour bien apprendre, il faut prendre le temps. Donc, si on pouvait ralentir un peu le rythme dans les classes, je crois que les enfants seraient vraiment satisfaits de ça. Et je, alors je suis complètement d'accord avec, avec Carole. Et je dirais même nous, en tant qu'enseignants, pour traduire les sciences cognitives en, en gestes professionnels ou propositions pédagogiques, il faut prendre le temps aussi. Le temps de la science, n'est pas le nôtre et avant qu'une recherche soit vraiment fiable parce que stabilisée robuste retestée mise à l'épreuve ça ça demande des années et donc euh, ne pas se précipiter sur une lecture qu'on pourrait euh, dont on pourrait avoir connaissance en se disant ah mais « Ah, on vient de découvrir ça, appliquons-le tout de suite. » Non, attendons de voir plutôt ce que dit la, la science. Suivons cette petite graine pour voir ce qu'elle devient. S'il y a des, des rencontres possibles entre la science et l'éducation, testons, mais en étant dans, dans un écosystème enseignant-chercheur. Et là, oui, on, mais ne nous précipitons pas, je suis assez d'accord. Eh bien, moi aussi, je suis tout à fait d'accord. Merci à toutes les deux d'avoir accepté de venir discuter avec nous, ça fait vraiment, vraiment plaisir.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 podcast par Efficience.